Bruno Bonnel, vous êtes président du groupe Infogramme Participation. Infogramme, nous connaissons, mais qu'est-ce que Infogramme Participation Infogramme Participation est tout simplement la holding du groupe Infogramme. C'est une société qui contrôle à la fois Infogramme Entertainment, le producteur de programmes interactifs de loisirs pour toute la famille, et Infony, le premier réseau multimédia en ligne français. Dans Infogramme Participation, vous trouvez à la fois les fondateurs d'Infogramme, et le groupe Gazéo qui fait partie du groupe Lazare. Infogram Participation est actionnaire d'Infogram Entertainment. Quelle est l'activité d'Infogram Entertainment La définition de l'activité d'Infogram Entertainment est producteur de programmes interactifs de loisirs. C'est-à-dire qu'Infogram conçoit, développe, édite et commercialise des programmes. De jeux, d'éducation et de culture dans toutes les langues et pour toute la famille. Et ceci sur tous les supports interactifs du marché. C'est-à-dire les, les consoles de jeux comme euh, Nintendo ou Sega, les CD-ROM, que ce soit PC ou Mac, les CDI, mais aussi les réseaux interactifs dont on parle tant en ce moment, Internet ou Infony. Demain, Infogram travaillera bien sûr sur la télévision interactive. En tant qu'éditeur, vous devez avoir une politique éditoriale. Quelle est-elle si on voulait résumer la politique éditoriale d'infogramme, un seul mot suffirait, la famille. Les programmes d'infogramme s'adressent à tous les membres de la famille, du plus jeune, avec des programmes d'éducation à l'apprentissage de la lecture, aux couleurs, aux formes, les plus âgés, avec des programmes de référence culturelle comme Napoléon ou comme Charles de Gaulle. Nous essayons de rassembler avec les programmes interactifs d'Infogramme, la famille autour de l'ordinateur, et non pas de faire exploser la cellule familiale avec un débat entre spécialistes et néophytes. En un mot, la famille reste au centre de notre politique éditoriale. Quel est le point commun entre tous les titres signés du label infogramme Lorsqu'on signe un titre du label infogramme, un des critères principaux est simplicité. Nous voulons absolument que les gens puissent manipuler sans problème, sans être des hyper spécialistes, les programmes que nous leur proposons. Nous essayons de rapprocher ces programmes de leur culture traditionnelle, soit à travers de l'utilisation de personnages connus, soit au contraire en leur inventant des univers, mais qui restent connectés, qui ne sont pas trop ésotériques, et dont l'éthique reste familiale. Quelle est votre vision des loisirs familiaux de demain oh, Les loisirs familiaux de demain... Bien sûr, connaîtront peu de révolutions dans les domaines traditionnels, mais il y en aura une très importante, c'est l'interactivité. Toute une nouvelle forme de loisirs va se développer avec l'interactivité, et notamment la possibilité de communiquer avec sa famille à distance, de, de s'inventer des loisirs virtuels à travers les réseaux, enfin de peut-être voyager et de découvrir des mondes oubliés à travers les représentations en trois dimensions d'univers et de mondes inconnus et, et, et lointains. Christophe Sapet, vous êtes cofondateur d'Infony et d'InfoGram Entertainment. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que Infony Mais Infony, c'est le premier réseau multimédia en ligne et en français. Euh, il est le premier parce que c'est celui qui est véritablement opérationnel depuis maintenant plusieurs mois. Il s'agit de, aussi de la première initiative française euh, qui a permis de concevoir et de réaliser autant de programmes en français. Il s'agit d'un produit grand public puisqu'il est résolument tourné vers la famille. Et il s'agit aussi du premier euh, réseau en termes d'investissement puisque nous avons investi plus de 250 millions de francs dans cette opération. Et sur Infony, qu'est-ce que je trouve Sur Infony, vous pouvez trouver tous les programmes qui sont caractéristiques d'une utilisation du grand public. À ce premier chef, bien évidemment, l'éducation, avec un grand partenariat avec le Centre national d'enseignement à distance, les infos pratiques, les informations concernant les sorties de films en cinéma, les horaires, la météo, euh, les nouvelles données du, du monde entier par euh, l'agence France Presse, euh, les cours de bourse, euh, toute une batterie d'informations, comme aussi les résultats du loto qui peuvent être consultés. Euh, vous pourrez bien évidemment jouer, puisque sur Infonis sont conçus et réalisés toute une batterie de produits qui vous permettent de jouer avec des utilisateurs qui peuvent être très loin euh, de votre domicile. Vous pouvez bien évidemment acheter, puisque nous bénéficions, nous mettons à disposition du public une boutique virtuelle dans laquelle vous retrouverez euh, les trois Suisses, la Redoute et de nombreux autres partenaires, avec un nouvelle mode de consommation permettant, par exemple, d'écouter des disques avant de les acheter. Et enfin, communiquer avec le monde entier grâce à la messagerie qui est ouverte sur le monde d'Internet. Peut-on aussi surfer sur le web, c'est-à-dire visiter des sites d'information Internet Oui, bien sûr, parce qu'Infony, c'est un bouquet de sources interactives, à la fois d'éducation, d'information, de loisirs, dont Internet. Que dois-je faire pour avoir Infony à la maison Alors, Pour avoir Infony à la maison, il faut bien évidemment que vous possédiez un ordinateur multimédia, une ligne de téléphone auquel raccorder cet ordinateur, et Infony étant disponible dans le cadre d'un contrat d'abonnement, vous devez vous rendre dans un point de vente Infony, euh, un hypermarché, un réseau de vente multispécialiste, votre revendeur multimédia habituel, et choisir le type d'abonnement que vous retenez. Donc soit l'abonnement complet à Infony à 149 francs par mois, soit l'abonnement doté d'une option complémentaire Internet qui est disponible moyennant 199 francs par mois. Dans le cadre de cet abonnement, nous allons vous remettre le modem d'écrypteur euh, qui est nécessaire pour recevoir les émissions d'Infony. Ce modem vous est remis gracieusement, moyennant bien évidemment un dépôt de caution de 500 francs. Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi longtemps que vous le désirez, Infony, dans le mois, puisque l'abonnement d'Infony couvre une utilisation forfaitaire. Vous n'aurez à payer simplement que les communications locales de France Télécom qui sont disponibles moyennant 6 à 22 francs de l'heure en raison du maillage que nous avons installé sur tout le territoire. Infony fait aujourd'hui partie du groupe Infogramme Participation. Infogramme, nous connaissons, mais qu'est-ce que Infogramme Participation Eh bien, Infogramme Participation, c'est la société qui a été créée conjointement par les fondateurs d'Infogramme, la société Gazéo, euh, qui fait partie du groupe Lazare, afin de contrôler Infogramme Entertainment à hauteur de 42,5%, Infogramme Entertainment qui est le numéro 1 des logiciels de loisirs en Europe, et à la fois Infony à hauteur de 54%, qui est l'opérateur bien évidemment du réseau du même nom. En outre, Infony a accueilli dans son tour de table financier d'autres partenaires prestigieux comme la société Banexi, société de capital développement du groupe BNP, la société de production Marcel Dassault, la banque Paribas par le biais de sa filiale spécialisée Paribas Affaires Industrielles. Ces trois sociétés, ces trois partenaires prestigieux nous ont permis de compléter les 250 millions de francs d'investissement qui étaient nécessaires au développement du projet tant au niveau national qu'au niveau international. Infony va bientôt devenir une entreprise cotée. Que pouvez-vous nous dire de l'introduction d'Infony sur le nouveau marché Et bien, Effectivement, Infony euh, va permettre au public, à toute personne du public, de devenir actionnaire de la société dans le cadre de sa cotation au nouveau marché de la Bourse de Paris, qui va ouvrir ses portes le 14 février. Et Cette opération a deux buts essentiels pour nous. D'une part, donner à l'entreprise les moyens complémentaires pour développer une grille de programmes toujours plus séduisante et d'autre part, donner à l'entreprise les moyens de réaliser un programme ambitieux de développement international. Quels sont les objectifs d'Infonie en termes d'abonnement Les objectifs d'Infonie en termes d'abonnement sont d'atteindre un parc d'abonnés de 65 000 personnes d'ici la fin de l'année 96 et de dépasser les 200 000 abonnés dans le courant de l'année 98. Aujourd'hui, après quelques semaines de lancement d'Infony, nous avons maintenant dépassé le cap des 30 nouveaux abonnés par jour.